Je pense qu'un tableau, soit tu le reçois, soit tu le reçois pas. Moi, je sais pas ce que c'est là, et puis je sais même pas si j'ai envie de le savoir. La techno, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas vraiment de la musique. Chaque jour est un combat, tu vois. On meurt à soi-même, sans mourir. Pour moi, le cinéma, ça doit être une gifle en plein cœur. Le cinéma américain, c'est du préfabriqué, quoi. Il y en a marre. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Hein. Aujourd'hui, il y a des écrivains. Mais il n'y a plus de livres. Le théâtre, pour moi, c'est la vibration. Ne devenez pas comme cette conne. Lisez Technica. Mais parfois, je me demande... Est-ce que tout ça a un sens